Jésus, nous te couronnons, nous te pro Ah non non ah non je ne nous...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 ta maison, mon sauveur, avec allégresse, avec un cœur rempli de reconnaissance et de joie. Oh, pour le merveille que tu ne cesses d'accomplir pour nos pères. Tu as fait de merveilles, Amen. Tu les fais encore, mon sauveur, tu es vraiment précieux pour nous, oh notre Dieu. Nous sommes venus pour pouvoir également aussi te témoigner de la reconnaissance, mon roi. C'est pour ça que nous sommes laissés pendant ces jours-ci, Père Saint-Dieu, pour te témoigner aussi de l'amour, mon sauveur. Oh Dieu, nous te remercions, nous t'aimons vraiment beaucoup, Père, et, et nous sommes approchés de toi parce que tu es réellement notre Dieu. Nous approuver réellement que tu l'es, Seigneur. Oh, tu prends soin de nous dans tout le moindre détail, Père, oh Dieu. C'est pourquoi ce soir, nous voulons passer ce temps dans ta présence et suppliant, implorant ta grâce mon béni, mon père Dieu, ton secours et ton soutien. Oui, parce que nous voulons marcher encore avec toi. Seigneur, tiens-nous encore par ta main, mon bien aimé Père Saint-Dieu, parce que nous voulons traverser, Père Saint-Dieu, encore. Seigneur, les sangs derrière nous, cette année qui vient de passer, pour rentrer dans cette nouvelle année, béni aimé Père Dieu, nous avons toujours été, et tu as toujours été avec nos pères. et nous voulons que tu continues davantage, mon roi. Oh, Dieu du ciel, merci pour ces moments bénis, nous avons eu des chants et des cantiques, mon Père, parce que tu connais nos cœurs, nous voulons te louer, parce que la louange t'est due, l'honneur t'est due, et, et tout ce qui... est pour ton honneur attendu mon béni mon père parce que tu es vraiment digne de pouvoir le recevoir de notre part parce que nous sommes reconnaissants pour ce que tu as réellement souffert et tu as réellement fait aussi pour notre rachat notre rédemption mon béni mon père en Dieu pour que nous soyons un peuple libre père merci pour le psaume c'est vrai comme une biche soupirée après des courants d'eau notre âme soupire après toi. De vivre encore des moments meilleurs, Père de mission, Dieu. Seigneur, de jours, Père de Dieu, heureux avec toi, notre Seigneur et notre Dieu. Oh, nous t'aimons, Père. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci encore pour ce moment, pour ton peuple qui est venu aussi de loin, comme de près aussi, Père de Dieu, ayant traversé des contrées, mais pour pouvoir être ce soir à cet endroit. Que tu le bénisses richement, Père Dieu. Que chacun d'eux soit vraiment béni, mon roi. c'est les désir de nos cœurs, Père de Dieu, que que tu sois aimé, que tu sois là pour pouvoir encore nous aider encore davantage à avancer avec toi. Seigneur, viens au secours de ton peuple, Père, et bénis ces instants. Merci pour ce que tu as fait et nous ne pouvons pas oublier tous nos frères et sœurs qui sont, oh Dieu, dans différents pays, qui sont aussi en connexion aujourd'hui, Père, et, et qui attendaient aussi ces jours comme nous aussi. Nous te remercions pour eux, Père Saint-Dieu, qui soit béni, Père, oh Dieu, et merci encore pour tout ce que tu fais, car nous t'avons ainsi prié, au nom de saint Christ. Amen. Que Notre Dieu soit béni, vous pouvez vous asseoir, qu'il soit vraiment glorifié, élevé et, et vraiment aimé de tout le cœur. Nous, nous le remercions vraiment de tout notre cœur aussi pour ces moments bénis qu'il nous a donné, dans lesquels nous sommes encore davantage. Et, et je suis heureux de pouvoir vous voir tous. Amen. <rire> C'est une grâce extraordinaire de pouvoir aussi avoir des frères et sœurs comme vous, qui aiment aussi autant la parole de Dieu. Et nous voulons que notre Seigneur, notre Dieu, nous renouvelle encore davantage et oh, qu'il fasse vraiment son travail. Nous croyons et nous avons l'assurance qu'il les fait. Et nous voulons vraiment lui remettre ces instants et que réellement puissions entrer dans cette nouvelle année avec lui comme vous le savez nous avons donc des services de lavage de pieds et puis la scène les frères ont déjà pris des dispositions pour que les choses soient faites que nous puissions arriver à pouvoir les faire aussi dans les calmes aussi si possible un peu plus rapidement aussi si dieu le permet à ce qu'il faudra que nous puissions revenir ici pour la sainte -Sain. C'est aussi des moments tellement bénis pour chacun de nous et dont je crois nous avons vraiment besoin de pouvoir nous retrouver ensemble. Que Dieu vous bénisse tous, vous qui êtes venus vraiment de loin, différentes provinces aussi et de pays aux alentours, pour que tous ensemble nous puissions vraiment bénéficier de ces moments. Parce que c'est la recommandation de notre Seigneur. Alors nous allons lire une écriture que vous connaissez dans Jean 13 pour que nous commencions le service de lavage de pied. Et après cela, quand on termine, on revient aussi rapidement pour que nous puissions prendre aussi le service de la Sainte Seine. Et alors, nous continuerons donc notre réunion jusque quand le Seigneur nous permettra. Parce que je crois qu'il y en a beaucoup qui veulent chanter, non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 mis donc le comble à son amour pour eux. Il nous a aimés, hein? amen, amen. Alors, pendant le souper, donc, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariot, fils de Simon, les desseins de les livrer, Jésus, qui, avait, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, et qu'il était venu de Dieu, et qu'il s'en allait à Dieu, s'éleva donc de table, ôta ses vêtements, et prit un linge dont il s'est saigné.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 Si mon père lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête, Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a pas besoin, n'a besoin que de se laver les pieds, et pour être entièrement pur. Et vous êtes tous purs, mais vous êtes, vous êtes purs, mais non pas tous, car il connaissait celui qui les livrait, c'est pourquoi il dit, vous n'êtes pas tous purs.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 En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez de ces choses, vous êtes vraiment heureux pourvu que vous le pratiquiez. C'est pour ça que le Seigneur nous a accordé la grâce de pouvoir connaître ces choses qui sont nécessaires. Si ce n'était pas nécessaire, il ne l'aurait pas fait. On voit que le maître lui-même, qui a pris un linge et qui a versé de l'eau dans un bassin, et il a commencé à laver les pieds de ses disciples, effectivement, et a commencé à les essuyer avec le linge dont il est sang. Et je crois que nous en avons entendu ici. Si, ce que Pierre était vraiment choqué, c'est pour ça qu'il n'a pas voulu que le Seigneur puisse lui laver les pieds. Parce que, euh, je l'ai toujours dit, c'est un travail sale de basse classe d'un esclave. L'esclave doit laver les pieds de son maître. Et de ceux qui sont en fait de la classe des sommets. C'est pour ça que, quand à l'époque les gens arrivaient à la maison, c'était les esclaves qui venaient pour pouvoir laver donc les pieds des invités et les parfumer et puis les donner, euh, dont les maîtres, de donner en fait un baiser de, de, de bienvenue effectivement aussi qu'ils pouvaient entrer donc prendre place. Et là, ils ont vu, ils connaissaient la nature des. C'est lui avec qui ils étaient. Et ils avaient aussi ce, ce respect, cette crainte à, à, à son endroit, parce qu'ils ne pouvaient pas rester insensibles, comme vous savez comment c'était avec les disciples. Mais les voir, c'était quelque chose d'inattendu. Le voir, c'est Seigneur, c'est Sauveur, se et ce Maître, effectivement. Donc il dit, parce qu'il dit, mais vous m'appelez Seigneur et Maître. Alors, le voir s'abaisser, prendre donc la place d'un esclave et laver les pieds de, des hommes que lui, il a menés à l'existence. Ah, quelle preuve d'humilité Et puis, comme la Bible dit que tel maître est tel serviteur, c'est comme cela qu'il nous dit dans le verset ici, il dit... Euh,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 En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, le Seigneur, le serviteur n'est pas plus grand que l son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ce chose, vous êtes heureux, pourvu que vous le pratiquiez. C'est pour ça que le Seigneur nous a fait savoir qu'on doit toujours regarder l'autre comme étant au-dessus de nous-mêmes. C'est cela l'exemple, effectivement, comme l'a dit, mais il s'est humilié. Il a même pris la forme d'un serviteur. C'est pour ça qu'il euh, veut que nous soyons comme lui. Dans le Seigneur, il n'y a pas d'orgueil. Il n'y a pas une prétention de « je suis plus que les autres » ou « je vois mieux, je suis euh, cela ». Mais Dieu veut que les sentiments d'humilité habitent en nous. C'est comme cela que le Seigneur nous a dit dans les Saintes Écritures que l'humilité précède donc et l'orgueil... Et c'est ça qui s'est arrivé effectivement à, à celui qu'on appelle les serpents anciens, les diables, en fait, l'orgueil. Que Dieu nous aide et que quand on, on lave les pieds de notre frère, nous prions, nous disons Seigneur, et nous prions pour lui avec autant d'amour, que le Seigneur le bénisse, que le Seigneur l'aide. C'est comme si c'était toi. Parce que lui aussi à son tour, quand il va laver tes pieds, il va aussi prier pour toi. Alors, vous voyez, c'est que ce que nous voulons que les autres fassent pour nous, nous devons le faire aussi pour que les seigneurs vous bénissent. Et comme vous savez, nos sœurs auront donc le loisir de pouvoir vraiment avoir la place qui est déjà préparée de l'autre côté. Et nos frères seront donc ici. Et de que vous terminez, vous venez rapidement pour que nous ne puissions pas prendre la scène Saint sainte le matin, mais que nous la prenions aussi pendant la nuit, comme vous savez. C'était au soir, donc c'était pas le matin. Nous allons prier le Seigneur. Tendre père et précis Sauveur. Nous sommes heureux de pouvoir vraiment prendre part à ce que Tu nous as recommandé, c'est pouvoir vraiment nous laver les pieds, les uns les autres Père. Je prie pour ton peuple, mon bénévole Père Saint-Dieu. Regarde-le, il est tellement là nombreux avec ses désirs. Seigneur, je ne sais comment te supplier, Père, que tu pardonnes. Ils ont besoin de toi, ils ont besoin de ta bénédiction, Père Saint-Dieu. Ils ont besoin de ton secours, mon bénévole Père Dieu. Parce que ce qu'ils vont faire, ils vont le faire de tout leur cœur, mon Père Saint-Dieu. Et priant et lavant les pieds de son frère, lavant le pied, de sa soeur, Père Saint-Dieu, avec beaucoup de reconnaissance, en pensant, Seigneur, à ce que toi, le Seigneur notre Dieu, tu as fait à tes disciples. À ces hommes mortels, bénémen, Père Tibissant, toi qui es les dieux, qui les amène à l'exemple, Père dieu mais tu as lavé leurs pieds, Père tu sans, et tu veux aussi que nous le fassions, Père. Aide-nous à pouvoir ressentir ce que tu ressentais. Aide-nous vraiment à pouvoir prendre conscience de cet acte. Ce n'est pas une chose qu'on peut prendre à l'égère et être là en train de faire avoir parler d'autre chose, Père sans, mais nous soyons vraiment concernés et réaliser effectivement que c'est une grâce, une bénédiction, Père, de pouvoir réellement le faire parce que nous accomplissons l'écriture, mon bénémen, Père Saint-Dieu. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez donc disposer donc, afin que nous aussi, nous puissions avoir la possibilité de le faire. Le Seigneur nous a aimés. Comme on n'a jamais aimé, il nous guide chaque jour, comme une toile dans la nuit. Quand nous partageons ce pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, c'est nos C'est C'est moi Et mon sang et mes émotions, ah je suis la vie et je suis la. Vie. Père, nous sommes touchés dans notre cœur, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, merci vraiment pour ce service dont tu nous as aussi assisté Père, comme je pouvais entendre tes filles chanter des mon Père Dieu, et tu as permis que nous puissions passer à ces moments béni de laver les pieds les uns les autres, nous t'en sommes vraiment reconnaissants. Et nous sommes venus aussi avec ces mêmes ailes, cet amour Père Saint-Dieu, pour prendre part à, à ce repas, Père Saint-Dieu, que tu nous as donné aussi les instructions pour que nous le fassions en ta mémoire, Seigneur. Merci encore pour ces cantiques que tu as inspirées, Père Saint-Dieu, et au travers lesquels ça nous rappelle encore beaucoup de choses qui sont vraiment touchantes dans notre cœur. Nous te disons merci, Père. Nous t'implorons la grâce d'être avec nous. Merci parce que tu l'es déjà, mon sauveur béni. Et continuons encore, car nous t'avons ainsi prié et demandé cela, au nom de jésus christ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 nous pouvons rendre la sainte scène en comprenant effectivement pourquoi est-ce que euh, le Seigneur nous a recommandé de le faire et que euh, lui aussi il l'a fait avec ses disciples vous remarquerez très bien que le profond désir de notre Seigneur il l'a exprimé euh, dans la prière que je vous le récite tout le temps ici et ça, c'était l'expression de son cœur, dans Jean chapitre 17. Et j'ai toujours eu à pouvoir dire effectivement, s'il y a une prière que Dieu devait exaucer, eh bien, c'est celle-là. C'est une prière que, qui ne peut pas manquer. Et Dieu accomplira certainement ce qui a été demandé dans cette prière. Le désir de notre Seigneur était qu'il euh, qu soit un, comme toi et moi nous sommes un l'unité, en fait, de ceux qu'il a réellement rachetés. C'est la raison aussi pour laquelle il pouvait aussi exprimer aussi son profond désir lorsqu'il était avec ses disciples et que eux, euh, lorsqu'ils l'ont entendu aussi euh, parler, ils étaient aussi attristés. Mais il a dit ceci, que je ne vous laisserai pas orphelins. Mais je vous enverrai le consolateur, l'esprit de vérité, qui vous conduira certainement dans toute la vérité. L'esprit que le monde ne connaît point et ne peut recevoir. Parce, car vous, vous le connaissez, car il est avec vous. Oui. Et nous réalisons aussi que lorsque il a eu à pouvoir faire référence à cela, il faisait référence à lui-même, à sa présence, effectivement. Et parce que, lorsqu'il est parti, donc, il est revenu sous la forme du Saint-Esprit. C'était toujours son désir, en fait, pour que son peuple soit un. L'unité, en fait. C'est comme cela que nous pouvons le constater que et cela est, est la vérité, parce que le jour de la Pentecôte, nous avons pu voir que la Bible nous rend encore témoignage que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et une âme. Ce qui veut dire qu'effectivement, qu'ils étaient vraiment en. Nous remercions Dieu parce que ce qu'il a dit, il le fait aussi certainement. C'est pour ça que lorsqu'il nous a dit effectivement de pouvoir faire cela en sa mémoire, nous avons lu dans les saintes écritures pour que nous comprenions effectivement que. La coupe que nous bénissons, que nous allons prendre tout à l'heure, effectivement, c'est Bible qui nous fait savoir, n'est-elle pas, effectivement, la communion, effectivement, au sang de Christ Vous vous souvenez, effectivement, comme il avait dit, que, dans Jean au chapitre 6, que mon sang est vraiment un breuvage, et, et, et ma chair et est vraiment une nourriture et cela, effectivement, que euh, le, beaucoup de gens ne pouvaient pas comprendre. C'est pour ça que même parmi ses disciples, ceux qui étaient parmi les 70, effectivement, donc, ils n'avaient pas vraiment compris cela. Et ils ont été choqués. Mais ce qu'il avait exprimé était vraiment la vérité. Son, sa, sa, sa chair est vraiment une rupture. Parce que la parole de Dieu nous fait comprendre que Dieu a été fait de chair. Et, et comme la Bible dit effectivement que la parole de Dieu a été faite donc chère. Et nous savons que la Bible nous dit que, dans Deutéronome, que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont donc de la bouche de Dieu. C'est une chose que nous devons donc réaliser, que le Seigneur, notre Dieu, quand il exprimait cela, il exprimait vraiment... Sincèrement et c'était vrai. C'est dit que celui qui ne mange ma chair ni ne boit donc mon sang, eh ben n'aura pas la vie en hein, lui-même. Et c'est pour ça que nous pouvons comprendre que ben, les sang donc c'est cette vie en fait dans la, dans la nature de l'homme. Parce que s'il n'y a plus de sang, voilà. donc c'est que quand il disait boire le sang, eh ben c'était le Saint Esprit Amen. que nous devrons arriver. Bien sûr que nous devons arriver à pouvoir recevoir. Nous avons à pouvoir réaliser que lorsque nous nous rassemblons en tant qu'individus, nous devons tendre à l'objectif que le Seigneur, notre Dieu, a eu à pouvoir réellement aussi vouloir que nous puissions donc atteindre. C'est en fait l'unité dans la foi. La raison pour laquelle aussi il a donné les ministères, la Bible dit qu'il a donné les incommens, comme effectivement, et puis il dit pour le perfectionnement des saints et puis aussi pour l'unité donc de la foi, de Christ effectivement ainsi de suite. Donc notre Seigneur ne fait pas des choses dans les désordres, il fait les choses effectivement pour toujours atteindre effectivement le but qui s'est vraiment donné pour nous en tant que peuple de Dieu. C'est aussi la raison pour laquelle nous comprenons que, comme la Bible dit ici, euh, euh, euh, puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons donc un seul corps, car nous participons tous à un même pain. C'est le pain que nous allons tous partager tout à l'heure. La raison que nous devons comprendre effectivement, et celle-ci ce que, ce pain, on n'en a pas deux, on n'en a qu'un seul pain. Et la Bible nous fait comprendre que c'est aussi l'image de ce que nous sommes. Cela veut dire quoi, mon frère et ma soeur Cela veut dire que, comme nous l'avons dit, que, mais mon frère Zachio, mon frère Zaïo, pourquoi le, la, la, la, la, la tenture là est tirée comme ça derrière Est-ce que la porte est ouverte, la fenêtre est ouverte quoi? Il faut veiller à ce qu'on puisse la fermer. La tenture. Là, la rouge là qui est derrière. Oui. C'est ainsi que votre attention, s'il vous plaît. C'est ainsi que nous pouvons, il va pouvoir comprendre. Et quand nous prenons effectivement ce pain, c'est qui veut dire que nous devons être dans la communion les uns avec les autres. Vous ne pouvez pas ici venir dans la, la Sainte-Sainte et avoir un problème avec votre frère ou avec votre soeur. C'est la raison pour laquelle je l'avais dit avant, Je dit, ce n'est pas maintenant qu'il faut arranger. C'était avant. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dormir quand même. Toute une nuit entière et toujours avoir un problème avec un frère ou une soeur dans votre cœur. Parce qu'aujourd'hui, là où nous allons nous retrouver, où nous nous retrouvons, nous allons prendre le pain. Et ce pain est un sel. Donc ce qui veut dire qu'il démontre effectivement que c'est en fait le corps de Christ. Il a dit lui-même Ceci est si mon corps. Dans Matthieu 26, nous allons pas lire beaucoup parce que je vais quand même courir un peu pour les temps. Matthieu 26, chapitre 26, à partir du verset 26. Il a dit ceci, il dit, il a, il a, prenez et mangez ceci et mon corps, qui a été donné pour, pour vous, effectivement, si nous allons le lire tout à l'heure, effectivement. Si vous avez... Alors, il a brisé le pain, effectivement, il a donné, effectivement, à ceci, en disant que ceci est, est mon corps. N'est-ce pas vrai Maintenant, vous vous souvenez, frères et sœurs, que nous aussi, nous sommes le corps de Christ. Est-ce que vous suivez Amen. Alors, maintenant, on se pose la question de pouvoir savoir comment est-ce que nous sommes devenus le corps de Christ parce qu'il faut être dans ce corps. Alors nous entrons dans ce corps parce que nous avons été tous abrévés par un seul esprit. Donc vous voyez que quand nous avons le même esprit, nous sommes dans l'unité. Et, et, et il n'y a pas de problème envers l'un ou envers les autres. Et comme nous avons entendu, si nous sommes dans ce corps-là, nous sommes donc des élus. Il n'y a que des élus qui peuvent se trouver dans ce corps-là. Il n'y a pas de place pour un soi-disant. Non, non, non, non, vous ne le trouverez pas là-dedans. Il n'y a pas un sens semblant. Non. C'est dans ce corps-là, c'est vraiment des élus, des vrais, des hommes et des femmes qui ont été d'abord justifiés, et puis sanctifiés, et puis ensuite remplis du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que vous ne le trouverez pas, discutez de l'Écriture. Quand l'Écriture dit A, ah, ils font toujours A. Ah. Ils ne pourront pas chercher B ou C, effectivement. C'est pour ça que quand vous vous regardez aussi, vous pouvez réaliser à quel point aussi, à quel niveau vous êtes. Donc si nous sommes dans le corps de Christ, c'est-à-dire que nous avons effectivement aussi la même disposition que Dieu s'est béni, le même, même sentiment. Alors quand nous sommes rassemblés, alors nous avons ce pain qui représente effectivement ce que nous sommes. Votre attention s'il vous plaît, parce que je veux lire une écriture ici qui sera très importante parce qu'il ne faut pas être distrait. Et, il faut, quand nous nous rassemblons, effectivement, il faut que vous compreniez cela. Parce que si vous mangez cela sans discerner, le corps de Christ, hein, c'est une condamnation. Ce n'est pas un jeu, hein, frère, parce que je vois la tête à gauche et à droite. Ce n'est pas un jeu, ce qui va se passer maintenant. C'est-à-dire que vous prenez une condamnation contre vous-même. Alors c'est pour ça qu'il y aura les problèmes d'infirmité, les problèmes de maladie, de ceci et de cela, parce que vous n'avez pas réalisé ce que c'est que prendre le corps de Christ et discerner ce qu'il en est. C'est pour ça que je vous ai dit, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, votre frère ou votre soeur, arrangez cela avant de pouvoir prendre donc la sainte scène. Parce que quand nous entrons là-dedans, il faut que... Je vais les lire parce que, vous pouvez 1 Corinthiens au chapitre 11, il, il nous dit ici, hein, euh, euh, euh, verset, verset 27, il dit, « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable, effectivement, envers le corps du Seigneur. » Parce qu'il est absolument important que nous puissions discerner. Alors, il dit, verset, verset 29, il dit, « Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. » C'est pour cela, la Bible ne ment pas, hein, qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. Alors, euh, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés, mais quand nous sommes jugés, nous sommes ainsi, ainsi, ainsi. ainsi. Donc, c'est absolument, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ne soyez pas distraits dans ce que vous entendez, parce que l'acte que nous posons en rapport avec la parole de Dieu, nous devons être sérieux. Concerné, effectivement, par cela, on ne va pas le faire avec précipitation, mais on doit comprendre. Donc, il est nécessaire que dans notre intérieur, je sois en communion avec les frères qui est à côté de moi avec la soeur qui est à côté de moi. Pourquoi Parce que nous allons partager le même pain. Et non seulement le même pain, nous allons boire dans la même coupe. Ah, parce que vous savez, il y en a des sœurs qui, dans des, des églises, de différents endroits, parce par cause d'eux, on doit avoir plusieurs petits verres et petites coupes de multiples de coupes. Mais ici, je vous dis, nous boirons dans la même coupe. Et pour quelle, pour quelle raison eh bien, dans le livre de, de Luc au chapitre 29, je vais rapidement lire cela. Et alors, au, au verset euh, euh, 14, je pense que c'est cela. Et, euh, il dit, l'heure étant venue et il s'est mis donc à table avec, et les apôtres avec lui, et il leur dit, j'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Quand je vous l'ai dit, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Verset 17. Ayant pris une coupe, pas deux coupes. Vous voyez cela Ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et faites quoi et Il n'a pas dit prenez des coupes. Vous voyez Donc, si le Seigneur lui-même, quand il était là, il a eu à pouvoir dire une, nous ne va pas ajouter deux. Et puis, s'il a parlé du pain, ben ce n'est que le pain qu'on doit prendre. Et vous savez, j'ai entendu, on m'a dit, c'était aujourd'hui que j'ai entendu, il y a un prédicateur que beaucoup connaissent, qui suivent effectivement à, à, sur les réseaux, comme vous le savez, effectivement. Et il, il semblerait, je ne pas écouté, mais on m'a dit ça. Il a dit que si euh, vous êtes dans la mesure où, par exemple, on doit vous donner... Euh, la, la scène scène que vous êtes peut-être pas dans les environs, vous, avez, vous êtes chez vous, alors prenez les choukwangs. Oui, parce que si vous êtes, vous êtes en connexion, que bon, vous n'êtes pas là où il y a le pain, mais vous avez les choukwangs. Alors le choukwangs, c'est-à-dire la pâte de manioc qu'on a mélangée dans l'eau, hein, c'est devenu la racine de manioc là, et il dit aux gens prenez la shikwang, et à la place du vin, vous prenez des eaux. Donc, et puis, vous rendez grâce, vous priez pour Dieu. Quelles sont les abominations qu'on n'entend pas? C'est pour ça que nous nous sommes appelés à demeurer dans les Saintes Écritures. Et parce qu'on dit, bon voilà, ça vous connaissez ce qu'il dit, effectivement. Mais si, alors, si vous vous sentez que Je ne peux pas et j'ai peur, personne ne vous oblige. Nous nous devons demeurer dans les scènes écritures. Tout ce que nous faisons, nous faisons par la foi. Amen. Et nous croyons, nous, parce que nous sommes le peuple de Dieu. Alors, ben nous importe s'il faut mourir à cause de l'évangile, mais nous mourons Amen. parce que nous aimons la parole de Dieu. Alors, nous allons nous lever et nous allons prier un moment. Et puis, je demanderai aux frères donc, de pouvoir amener le pain et aussi... Alors, nous allons prendre l'écriture. Dans le livre de Jérémie... au chapitre 31. Voilà ce que le Seigneur, notre Dieu, par sa grâce, voudrait que nous puissions avoir pour cette année dans laquelle nous entrons. C'est une année particulière et comme je crois que j'ai entendu les frères qui sont passés ici, à commencer par notre précieux frère Christian et à terminer aussi par notre précieux frère Jonas, notre frère Christian nous a parlé effectivement, en montrant combien euh, les temps étaient difficiles donc, à Israël et ce que le Seigneur a eu à pouvoir faire pour eux. Esaïe 31, verset 1 il dit En ces temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël, et ils seront mon peuple. Ainsi parle l'Éternel. Il a trouvé grâce dans les déserts, le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore. Et tu seras rétabli. Vierge d'Israël. Tu auras encore tes tambourins. Pour parure. Tu sortiras et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Tu planteras encore des vignes. Sur les montagnes de Samarie. Les planteurs planteront et cueilleront le fruit. Car le jour vient où les gardes qui sur la montagne Ephraïm. Levez-vous, montons à Sion vers l'Éternel notre Dieu. Car ainsi parle l'Éternel. Poussez des cris de joie sur Jacob. Amen. Éclatez d'allégresse à la terre. De Élevez vos voix, chantez de louanges et dites Amen. Éternel, Amen. délivre ton peuple, le reste d'Israël. Voici, je les ramène du le du septentrion. Amen. Je les rassemble à la de la terre. Parmi eux sont la veille et le boiteux. La femme enceinte, celle qui travaille, c'est une gamité qui revient. Ils reviennent en pleurant. Je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents doux. Nation, écoutez, par un chemin où il, où il ne chancellera pas, car je suis un père pour Israël et Faïe est mon premier-né. Nation, écoutez la parole de l'Éternel et publiez-la dans les îles lointaines, dites celui qui a dispersé Israël le rassemblera. Il les gardera comme le berger garde son troupeau, car l'Éternel rachète Jacob. Il les délivre de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur l'autel de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel. Le blé, le mot, l'huile, les brebis et le bœuf, leur âme sera comme un jardin arrosé. Et ils ne seront plus dans la souffrance. Alors les jeunes filles se réjouiront à la danse. Les jeunes hommes et les veillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse. Et je les, je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Alléluia. Cette année 2022, c'est vraiment une année de bénédiction. Alléluia C'est l'année où Dieu nous bénira aussi Comme il a dit Je te rétablirai Vierge fille d'Israël C'est pour ça qu'il a dit Poussez des cris de joie C'est vrai que les gens se posent la question Mais Comment est-ce que alors que nous entendons ceci ce, et cela Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8. Nous lisons à partir du verset 23. Vous avez entendu quand notre frère Christian parlait Ça semblait impossible. Hein? Vous l'avez entendu. Oui. Et les chefs de l'armée, il doutait dit, comment est-ce possible C'est ce que nous avons entendu. Esaïe 31. Verset, Esaïe 8, pardon, Esaïe 8, verset 23, il dit, parce que ce quoi nous vivons, c'est les ténèbres, non il avait dit que lève-toi, sois éclairé. Ta lumière arrive, les ténèbres couvrent la surface de la terre. Verset 8, verset 23, Esaïe 8, il dit. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre les pays de Zébuno et les pays de Nathalie, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer aujourd'hui, le territoire des gentils. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Entrer dans la paix, effectivement, dans cette année. Comme nous l'avons aussi entendu, c'est la foi. Et comme il a dit aussi, si tu le crois, tu le verras. C'est vrai, cela. C'est pas ce que les hommes disent, mais c'est ce que Dieu a dit pour vous. Les projets que le Seigneur a formés pour vous sont des projets de bonheur et non pas de malheur. Ce sera une bonne année pour vous. Docteur, tu peux nous projeter le diagramme effectivement de cet âge de l'Église. Juste cela, ce que je voudrais que les frères et sœurs puissent voir et comprendre effectivement cela. Celui qui croit et qui reçoit, il recevra certainement. Nous avons connu des temps de chagrin. Mais il y a un temps pour toutes choses. Je te rétablis. Tu auras tes tambourins. C'est vrai. Alors, regardez une chose que vous devez quand même bien voir. Et nous l'avons entendu ici, hein, il a dit Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a des endroits sur le temps. Regardez très bien, frères et sœurs. Peu importe ce que les diables peuvent avoir amené comme situation difficile sur la terre. Vous voyez Tout ça, ce sont des difficultés, des situations difficiles, tout ça. Mais vous remarquerez très bien qu'il y a toujours la lumière. Amen Les ténèbres ne couvriront jamais. La lumière sera toujours là. Ce sont les bénédictions pour vous. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Tendre Père et précieux Sauveur. Merci beaucoup Père. Mon âme, te reconnaissant parce que tu nous as vraiment bénis. Et nous entrons dans cette année nouvelle, Père Dieu, avec ta bénédiction, Père Dieu, ayant reçu et sachant que nous avons la victoire dans tous les domaines que nous allons avancer, Père Saint dieu Même si le combat venait, bénémoine pas Témissant, même si les difficultés venaient, Père que nous savons que nous le surmonterons Père Dieu. Nous ne pouvons pas baisser les bras, mon bénémoine, Père Tibissant. Nous savons que toi, tu nous as bénis, Père Dieu. Nous sommes heureux de pouvoir réellement t'avoir comme Père, mon béni, pas Père Tibissant. Et quel bonheur de voir réellement réaliser, réalisés, Père que. Et les gens se posent la question, mais ce n'est pas possible. Nous avons le Covid, nous avons saisi. Et au travers de cela, nous avons la bénédiction, Père Saint Dieu. Tu le roi qui donne, tu es le roi qui sont les circonstances, mon de mes Père, au Dieu. Oh, que ton nom soit béni, Père. Merci parce que tu changeras, tu agiras encore davantage, mon roi. Et nous sommes heureux de voir et de voir que tu es le Dieu toujours merveilleusement présent dans notre vie, Père. Oh, que ton nom soit béni, Père. Que ton peuple soit heureux, Père de son Dieu. Et qu'il soit béni, mon bénévole Père Dieu. Oh, le diable a été vaincu. Et ton peuple, puisque vainqueur, mon roi, nous entrons avec les bénédictions, mon bénévole Père Dieu. Nous sommes heureux et nous serons heureux, mon bénévole Père de son, car notre Dieu est vivant. Et lorsqu'il dit la soirée de la paix au Dieu, Existe mon bénémoine père Saint Dieu oh nous prenons position pour ta parole mon bénémoine père Dieu louange et honneur à toi père alléluia nous sommes déjà heureux mon père Dieu et nous savons que nous sommes déjà bénis père Dieu merci pour la délivrance mon bénémoine père de nous n'avons plus peur de rien mon bénémoine père Dieu et nous savons que tu seras là tu nous conduiras, mon bénémoine père de oh que ton nom soit béni pour ta parole et promesse mon bénémoine père de Dieu pour ce que tu as Père, oh Dieu, pour nous, Louange à toi, Éternel, notre Dieu. Jésus-Christ, mon roi, ta victoire, nous l'avons, Père oh Dieu. Béni soit ton nom, mon béni, Père. Oh, tu as dit, je te rétablirai. Tu le fais, tu le feras, mon Père Dieu. Et nous sommes de la joie, bénémoine, Père oh Dieu. Quelle bonne heure de pouvoir t'avoir. Et nous savons que l'année, nous marcherons avec toi, Père oh Dieu. Donc oh, tu bénis, tu béniras aussi, Père oh Dieu. Mon frère et ma sœur, nous sommes heureux, Père Dieu. Voir savoir que tu seras aussi avec nous, Père. Nous le croyons, Père, et nous sommes heureux, Père. Merci, oui, merci, Père. Tu as vu nos larmes aussi, Père, tu as nos chagrins aussi, Père. Merci, merci, Seigneur. Nous le recevons, Père, nous croyons, Père, que ce sera ici. Oui, Père, garde le travail de mes frères, garde le travail de mes soeurs, mais ne me pas malgré tout ce qui est à l'horizon comme décision, mais toi tu peux changer. Toi tu peux arriver à pouvoir renverser la vapeur, mon bénémoine, Père Oh, que mes frères et sœurs puissent travailler en paix. Merci mon bénémoine, Père Dieu. Qu'ils soient vraiment heureux, mon bénémoine Père Et possédant véritablement la porte de leurs ennemis, bénémoine, Père Dieu. C'est ton père, mon roi. Oh Dieu, bénémoine, merci encore parce que nous croyons en toi. Et nous sommes vraiment heureux, Père Dieu. Oh, tu es vraiment notre Dieu béni, Père. Nous recevons cela avec beaucoup de joie et beaucoup de reconnaissance. Merci. Notre Père, merci. Merci, mon Seigneur. Merci, Seigneur. Merci. Tu rachètes, mon Père, et tu bénis, Père Dieu. Tu... Merci. Qu'il soit heureux, Père oh Dieu. Autant nous avons pleuré, Père, autant tu nous réjouiras aussi, mon notre Patrice. Oui, Père, nous le croyons. C'est ce que tu nous as dit. C'est vrai, Père. Merci. Garde mon frère, garde ma soeur, il et toujours la lumière, mon béni, mon Père dieu Merci Seigneur. Merci. Oui, Père, merci. Nous te remercions, mon sommes. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être glorifié, Père Dieu. Tu es celui qui nous rétablit. Celui qui nous tient. Nous n'avons pas peur, mon béni, mon Père Dieu. Nous avons confiance en toi. Nous avons entendu. Tu as parlé d'une manière de le faire, Tu sans Dieu. Shadrac, Meschac, Abednego et aussi Père personne. Dieu, merci, merci, Père. Louange, honneur à toi. Nous le croyons. Merci, merci, Seigneur. Merci encore, mon Seigneur Jésus. Oh, combien tu es merveilleux, Père. Oh, merci pour ta lumière. Amen. Merci, merci, Père. Que ton nom soit béni. Tu as essuyé nos larmes, Père. Merci, mon Père. Alléluia. Oui, Père, tu es Dieu, mon sauveur. Merci, merci. Merci, sauveur. Merci, Maître béni. Merci, sauveur. Nous te remercions tous ensemble. Nous sommes vraiment heureux, Père Dieu. Merci. Oui, Père, merci. Tu es Dieu. Merci. Oui, Père. Sois béni, Père. Sois glorifié. Merci. Merci, Père. Merci pour mon frère et pour ma soeur. Pour tes enfants, Père. La gloire et l'honneur.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 Oh oui, merci, mon sauveur. Oh Jésus, merci, merci, merci, c'est pour mon pasteur. Oh Jésus, oui, oh sauveur. Si merci, merci c'est si. oh, pour mon frère et pour ma soeur, si oh Jésus merci, si merci, merci c'est si. pour nos enfants, mon Jésus merci, oh sauveur, si merci, merci See, see.